Le cake design est en plein essor partout dans le monde, que ce soit en France ou dans certains pays en Afrique. Mais c'est normal, qui peut résister devant la beauté de ce gâteau, d'un gâteau design Non seulement il est beau, mais il est bon. Alors si vous êtes dans ce cas et que vous êtes attiré par le cake design, je vais vous dire comment faire pour vous démarquer et pour vous faire remarquer en 2022 avec le cake design. Alors c'est parti Bienvenue sur Cake Entrepreneur. Je suis Fanny Wamara, pâtissière et cake designer. J'ai lancé cette chaîne pour deux raisons. Principalement, valoriser le cake design et dire qu'en fait c'est un art comme les autres et qu'il a besoin d'être reconnu par le prix qu'on fixe pour ses gâteaux. Et deuxièmement, j'accompagne les personnes qui souhaitent se lancer dans la pâtisserie ou le cake design ou bien qui souhaitent développer leur projet déjà lancé mais qui peinent à faire éclore. Dans cette vidéo, je veux aborder avec vous comment, en 2022, vous allez pouvoir être un cake designer remarquable. Les conseils que je vais vous donner sont des conseils que vous pouvez appliquer cette année, l'année prochaine ou l'année suivante, car il y en a tellement que vous ne pourrez pas tous les faire en 2022, c'est évident. À la fin, je vous donnerai quelques pistes qui vont vous intéresser, donc écoutez jusqu'à la fin. Pour commencer, je vais d'abord vous demander c'est quoi réellement le cake design il y a énormément de définitions possibles, mais là, je vais vous donner ma définition à moi, en tout cas ce que je comprends aujourd'hui en 2022 de ce qu'est réellement le cake design. Le cake design, c'est de la pâtisserie créative, ou bien la pâtisserie festive, ou alors celle qui célèbre les événements. C'est un art qui permet de raconter une histoire au travers d'un gâteau thématique. Ainsi, ce gâteau marque les cœurs et les esprits. Le cake design est un mariage de techniques de pâtisserie et de techniques de design. Entre les deux, la créativité s'exprime pleinement. Le cake design, c'est aussi de la rencontre entre la physique, c'est-à-dire la structure, le transport, la solidité, et de la chimie, le goût et la science de tout ce qui est les saveurs, les textures, les odeurs, etc. Ainsi, le cake design, c'est de la pâtisserie qui a pour objectif principal d'en mettre plein les yeux par la beauté de la pièce mais aussi de la décoration du gâteau. Et ce rêve est prolongé en bouche par la saveur du gâteau, qui en met aussi plein la bouche. Donc on en a plein les yeux, mais on en a aussi plein la bouche. Pour résumer, c'est donc euh, un art, c'est une expertise, c'est une technique qui va avoir pour but principal de rendre mémorables les instants que vont célébrer un client et ses convives et ses invités. Voilà ce que moi j'appelle le cake design. Quelles sont les caractéristiques d'un cake designer Maintenant j'ai envie de vous présenter ce que j'entends par le fait d'être cake designer. Bon, alors ma définition elle est hyper simple, hein, la voici. Un cake designer c'est une personne qui va utiliser aussi bien les techniques de la pâtisserie traditionnelle que les techniques du design pour créer des œuvres d'art sucrées mémorables. Alors non un cake designer n'est pas forcément quelqu'un qui utilise de la pâte à sucre ou de la crème au beurre. On peut être cake designer en utilisant tout ce qu'on trouve entre ses mains, tout ce qu'on trouve dans les boutiques, peu importe, du moment qu'on laisse exprimer sa créativité et qu'on fait une pièce qui ne sera pas simplement euh, faite pour être mangée avec la bouche, mais pour être dévorée avec le regard, admirée, adulée, avant d'être savourée. Donc pour moi, un cake designer, c'est un pâtissier artiste. Les caractéristiques d'un cake designer pour moi, c'est d'abord une personne qui est passionnée, passionnée par la pâtisserie, mais aussi un amoureux de la beauté, de l'art, de la créativité, mais aussi une personne qui est pointilleuse, qui aime les détails, qui a le sens des détails, mais qui supporte également les longues journées, euh, les longues heures de travail pour décorer un gâteau. C'est un métier qui est aussi très physique et ça, il faut le savoir. Bon, maintenant, pas la peine de paniquer, de se dire oh, « c'est trop compliqué, j'y arriverai jamais ». Euh, c'est pas ça le but, c'est juste pour vous présenter ce que c'est que le cake design et le cake designer. Maintenant, on ne devient pas cake designer du jour au lendemain. Je dirais qu'il y a deux phases principales pour vraiment être un cake designer accompli. D'abord, il y a la phase de l'initiation où on démarre, où on apprend, on saisit un peu les codes, les bases, en gros les indispensables. Et deuxièmement, on va se perfectionner, gagner en assurance et trouver sa patte. Et assumer sa patte. Si on le fait tout seul, on va passer beaucoup de temps. En effet, car euh, on va faire des erreurs, on va se, se louper, on n'aura pas forcément question à euh, réponse à toutes ces questions. Mais contrairement à la personne qui va penser à se former pour aller vite, gagner en temps, en énergie et surtout en argent. Car euh, je ne vous dis pas qu'on dépense énormément dans les outils et la plupart des dépenses sont dans des outils qui ne sont même pas nécessaires qu'on ne va jamais utiliser, qu'on va utiliser peut-être une ou deux fois et qu'on va, va laisser dans le placard. Donc, en étant accompagné, on peut vraiment gagner du temps et aller très vite. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore au courant, je lance prochainement une formation qui va s'appeler « Comment faire des gâteaux excellents et les vendre en quatre étapes ». Pour euh, vous inscrire sur la liste, je vous laisse le lien en barre de description. Vous y allez, vous allez recevoir une série de 4, 5, 6 emails qui vont vous présenter chacune des étapes et après vous présenter aussi le plan complet de la formation, les différentes formules et si vous êtes intéressé pour aller plus loin ou pour entreprendre dans le cake design, il suffira simplement de souscrire, mais je ne vous en dis pas plus, allez dans le lien qui est en barre de description pour savoir tous les détails. Maintenant, parlons du parcours pour devenir cake designer. Est-ce qu'il y a un diplôme Est-ce qu'il y a un certificat Combien d'années ça prend Etc. Bon, là, je vais vous éclaircir tout ça. Mais pour ce faire, je vais vous distinguer en deux catégories. Les personnes qui vivent en France et les personnes qui ne vivent pas en France. Car en France, il y a une réglementation qui est spécialement pour les personnes qui sont résidents de la France. Et ceux qui ne sont pas résidents, ils n'ont pas cette obligation. Et là, ceux qui s'y connaissent savent que je parle du CAP pâtissier. Alors c'est quoi le CAP? Le CAP, c'est un certificat d'aptitude professionnelle qui est un diplôme d'état délivré à une personne qui aura suivi une formation euh, pour devenir pâtissier. Donc il aura eu les bases euh, fondamentales de la pâtisserie française. Et quand on veut se mettre à son propre compte, on est obligé d'avoir ce diplôme si on veut vendre ses propres gâteaux pour les vendre, etc. Il faut ce CAP pâtissier. Mais cependant, si on veut juste être entrepreneur, il n'est pas obligatoire d'avoir ce diplôme si on recrute une personne qui a le CAP pâtissier ou si on s'associe avec un partenaire, un collaborateur qui lui aura le CAP pâtissier. Donc en France, c'est obligatoire pour ceux qui veulent se lancer en solo et qui veulent faire tout de même. Mais on peut s'en passer si on compte prendre un collaborateur qui lui l'aura ou si on veut simplement monter un business dans la pâtisserie mais sans forcément être pâtissier ou juste être passionné. Dans ce cas, on va prendre un employé qui, lui, aura le CAP pâtissier. Maintenant, si on ne vit pas en France, on est euh, dans un pays on, en Afrique, comme j'en ai beaucoup qui me suivent hein, de, de l'Afrique, du continent africain du moins, ou même euh, du Canada ou des États-Unis, le CAP, c'est français, ce n'est pas du tout de votre ressort de l'avoir. Mais cependant, les bases qu'on acquiert et qu'on apprend durant la formation du CAP pâtissier sont pour moi des bases qui sont vraiment importantes et fondamentales comprendre plein de choses dans, euh, dans la composition d'un gâteau et comment est-ce qu'on fait pour réussir un gâteau, etc. Mais cependant, on peut aussi apprendre directement les bases de la pâtisserie du cake design et pas se taper euh, tout le catalogue de la pâtisserie française si on n'est pas en France, si on n'est pas français et si on ne mange pas euh, les pâtisseries françaises. Donc il faut bien savoir quel est son objectif, qu'est-ce qu'on veut proposer à ses clients et en fonction de cela, on peut se former à la carte par rapport à ça. Mais sinon, le CAP pâtissier, en tout cas en France, n'a pas du tout de module sur le cake design. Donc on ne vous apprendra pas comment faire un gâteau structuré, en layer cake, solidifié, qui fait 15 cm de hauteur, ou deux étages, ou bien transporté, enfin, toutes ces choses qui vont être très physiques, dans la physique, je veux dire la matière euh, enfin, euh, scientifique, donc la structure, la solidité, la température, tout ça, proprement au cake design, ne sont pas du tout abordés dans le CAP pâtissier. Dans l'information, formation euh, 4 étapes que je propose, il y aura un premier module qui sera l'étape 1, où là je vais vous présenter les bases du cake design. Donc si vous n'avez jamais fait de gâteau avant, vous allez aussi apprendre à faire une génoise et à faire des, euh, une garniture pour faire un gâteau cake design. Alors, comment passer le CAP pâtissier si on vit en France Il y a quelques années, en 2017 plus exactement, après avoir passé mon CAP pâtissier, j'ai rédigé une série de quatre articles où je partageais mon retour d'expérience sur comment j'ai fait étape par étape pour avoir mon CAP pâtissier. Euh, je l'ai eu en candidat libre et ça m'a pris à peu près 3 mois euh, d'entraînement pour pouvoir avoir un peu tout le, le panel des, des gâteaux à savoir-faire pour passer l'examen. Et bien évidemment, l'article maintenant est un peu, un tout petit peu simplement obsolète parce qu'il y a eu des, des modifications dans le CAP pâtissier. Par exemple, le fait qu'il y ait un stage qui est obligatoire maintenant, alors qu'avant, ça ne l'était pas. Ce qui fait que maintenant, si vous voulez le passer en candidat libre, du moins, vous allez devoir faire un arrêt dans votre travail si vous êtes salarié, pour trouver un stage et faire ce stage qui est obligatoire. Ainsi, ça freine pas mal de gens euh, maintenant, car ils l'ont fait pour justement éviter qu'il y ait beaucoup trop de personnes qui ont le diplôme facilement et qui ne vont pas rehausser euh, comment dire, euh, l'étendard, la stature de ce diplôme français. Pour passer le CAP, je vous conseille d'aller sur Google, de taper euh, comment s'inscrire au CAP pâtissier D'ailleurs, il me semble que les dates limites sont au mois de janvier, si je ne me trompe pas. En tout cas, du moins, c'était mon cas en 2017, quand je me suis inscrite. Donc, on tape sur Google, on a toutes les réponses, il y a plein d'articles. Et dans la barre d'informations, je vous mettrai euh, deux sites que je vous recommande, pour, euh, qui vont vous accompagner dans cette démarche. Petite précision, cette vidéo a un article dédié sur le blog de Kéko Entrepreneur qui est très complet, euh, beaucoup plus complet que la vidéo, donc je vous invite à vraiment aller lire l'article. Mm -hmm. Maintenant je vais vous parler du choix à faire pour aller plus loin une fois qu'on veut être cake designer. En fait il y a trois options. Ou on peut être cake designer et le garder en tant que passion, en tant que hobby et dans ce cas ne pas avoir la pression de vendre des choses, des gâteaux. Ou on peut faire des interventions, donner des ateliers etc mais on n'est pas forcément un vendeur de gâteaux. Deuxième point, on peut être cake designer en tant que salarié et trouver un emploi dans une pâtisserie ou bien un labo de cake design qui, vont, qui va vous embaucher. Cependant, euh, les emplois sont assez rares, il faut le dire, car euh, la plupart des gens qui se lancent dans le cake design se lancent en individuel, se lancent en entreprise individuelle, et ainsi ils n'embauchent pas forcément. Il y en a très peu qui embauchent, donc quand il y a des postes qui se libèrent, ça va très très vite et c'est assez rare d'en trouver. La troisième option est de simplement devenir un cake entrepreneur. Ainsi, en étant que qu'entrepreneur, on va soi-même créer sa boîte et la faire progresser. C'est où on veut faire une boîte qui va vendre des gâteaux uniquement, ou on fait une boîte qui va vendre des gâteaux et des ateliers, ou on fait une boîte qui va vendre des gâteaux, des ateliers et des ustensiles. Il y a tellement de choses possibles à faire. Ceux qui sont dans ma formation de 90 jours, ils le savent. Je donne tout ce que je sais dans ce domaine, dans ce secteur. Et ainsi, on peut être qu'entrepreneur et monter son business. Maintenant, quelles sont les différentes façons d'être un cake entrepreneur Très souvent, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule façon de le faire en étant entrepreneur individuel. Mais c'est complètement faux. On peut premièrement s'associer. Oui, on peut créer une boîte à deux, à trois. On peut s'associer avec quelqu'un qui sera complémentaire ou pas et avec qui on va pouvoir monter le business et ainsi se partager les tâches et on ira forcément plus vite car on se partage le travail. Franchement, pas demander de mieux Après, il faut quand même trouver le bon partenaire, le bon collaborateur. Et des fois, c'est ça qui est le principal frein. On peut également racheter une entreprise dans le domaine, une boulangerie pâtisserie un salon de thé ou un concept store. On peut racheter son fonds de commerce et comme ça, on récupère également les clients, la clientèle et on ne part pas de zéro. Troisième option, on peut partir de zéro, de A à Z et créer from scratch, donc vraiment euh, sur feuille blanche, sans business. Et c'est là que j'interviens avec la formation « Entreprendre en 90 jours dans le cake design ». Et ainsi, je vous accompagne pas à pas, de A à Z, pour pouvoir monter ce projet avec un business plan, avec un bilan financier, un prévisionnel sur une année, euh, tout ce qu'il faut. Donc, vous pouvez même présenter ça devant un banquier, euh, une, une association ou des... Des, des organismes de levée de fonds pour avoir un financement. Donc c'est quelque chose de très costaud et de très sérieux, qui dure trois mois et il y a pas mal de travail à faire. Donc euh, si vous êtes vraiment déterminé de vous lancer euh, correctement et, avoir, et que vous avez une ambition assez grande, euh, venez me voir, je vous laisse le lien en bas de description. Maintenant, dans cette avant-dernière partie, je vais vous dire en, en quelques points comment devenir un kit designer remarquable. La première chose que moi je recommande pour être un client designer remarquable, c'est de se perfectionner. Et quand je parle de euh, perfectionnement, je ne parle pas d'avoir des décorations de, de dingue, d'avoir des choses qui vont dans tous les sens, etc. Non. Ce que moi j'appelle un perfectionnement, c'est-à-dire qu'on va soigner ses détails, on va soigner euh, comment dire, les finitions de ce qu'on fait. On va vraiment upgrade son, son niveau de, de, de sensibilité au détails. On peut avoir un gâteau qui est complètement tout blanc, avec trois peaux fleurs qui sont dessus, mais le gâteau, il est magnifique. Pourquoi Parce qu'il est fait de manière parfaite. Donc, les angles sont droits, c'est lisse, c'est euh, euh, propre. Donc, même ce qu'on va coller comme décoration, ils sont bien fins, ils ne sont pas en train de déborder sur les côtés. Donc, on prend le temps de faire quelque chose comme ça. C'est du high ticket et du high-level. C'est ce que moi j'appelle se perfectionner. Et quand on est capable de faire quelque chose comme ça, euh, pas besoin de savoir faire plein de décorations, mais savoir aussi apporter de la simplicité dans ses créations. C'est dans la simplicité qu'on reconnaît est un designer qui est fin ou pas. Parce que généralement, les décorations cachent beaucoup de misère. On se connaît. Donc, euh, si vous voulez savoir si vous êtes un bon, en tout cas, si vous avez commencé à vous perfectionner, des gâteaux hyper simples, hyper simples, et voyez le rendu que ça donne. Le deuxième point est de créer sa singularité. Car avec les réseaux sociaux, on fait tous les mêmes gâteaux. Je parle même pas du gâteau licorne. Je crois que c'est la quatrième année de suite que le gâteau il est toujours aussi populaire. Euh, donc il y a les gâteaux licorne, il y a tout ce qui est Disneyland, il y a le carrousel, Il y a plein de gâteaux comme ça qui sont répandus, mais partout, partout, partout. Mais si vous voulez être un cake designer, en tout cas, surtout si vous voulez être un wedding cake, Designer, je vous recommande vivement de trouver votre singularité, euh, votre univers, votre pâte à vous et ne pas forcément vous conformer aux gâteaux euh, que tout le monde fait. Après, si vous êtes un designer qui est plutôt dans les anniversaires, les événements du quotidien, enfin, plus, les plus petits gâteaux, là en effet, vous pouvez proposer des gâteaux que la plupart des gens demandent, qu'ils ont vu partout et ils veulent ces gâteaux-là. Vous allez apporter votre touche. Personnel, dont quelques détails, mais ça sera la même thématique. Hein. Donc, euh, voilà. Donc, trouver sa singularité dans ce qu'on fait. Le troisième point est de travailler son branding. Le branding, c'est l'univers de marque. Comment tu vas être reconnu Tes photos, euh, tes, tes, ton, ta colorimétrie, euh, ta façon de parler, ta prestance. Voilà. Vous voyez un peu ce branding. quoi enfin, Voilà. Euh, c'est ça le branding. Et quand on le travaille, forcément, on se prend au sérieux et on se démarque. Le client, quand il vient, il sait que, ok, ici, on ne rigole pas, on n'est pas là pour jouer, et on n'est pas devant n'importe quel designer. Donc, c'est important de le raconter avec des images. Car avant même que vous décochez un téléphone, le client qui va vous voir sur un site web, sur un réseau social, etc., il va commencer à se faire une image de vous, rien qu'avec votre image, vos textes. Donc, c'est hyper important de soigner son son image en fait. Donc c'est ce que j'appelle le branding et d'ailleurs j'ai aussi une formation euh, à ce propos sur mon site internet. Franchement allez voir, il y a plein de choses qui pourraient vous intéresser. Le quatrième point, je dirais qu'il faut définir euh, assez tôt la direction qu'on veut donner à son entreprise. Est-ce qu'on veut se fixer sur du luxe, dans ce cas faire des gâteaux haut de gamme ou on veut faire des gâteaux un peu plus abordables de tous les jours qui passent à la chaîne en gros du volume. Car ces deux stratégies qui ne sont pas forcément euh, tout le temps compatibles. Et si on veut faire les deux, il faut vraiment bien réfléchir en fait, à, à comment est-ce qu'on va faire ses prix, quel type de client on veut attirer en priorité, et aussi quel chiffre d'affaires on veut pouvoir euh, effectuer. Les deux sont complètement possibles en même temps, mais il faut bien réfléchir à sa stratégie euh, pour l'adopter. Et, euh, et en ce moment, le kick design est en plein euh, transformation en tout cas, c'est ce que je vois. Et forcément, euh, ce qui était possible, euh, ce que je pouvais dire il y a deux ans, euh, conseiller en tout cas, ne sera pas forcément le conseil que je donnerais pour quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui. Car il y a beaucoup, beaucoup de modifications et de gens qui découvrent en fait le key design aussi. Oui, oui, il y en a qui découvrent. Et, euh, et dans ce cas, il y a beaucoup d'engouement. Mais comment tirer son épingle du jeu dans cet engouement Comment se positionner est-ce que je me positionne dans l'événementiel haut de gamme, uniquement des mariages, des anniversaires, des entreprises, euh, des gâteaux euh, prêts à partir, des gâteaux euh, avec très peu de personnalisation Devant ce panel de possibilités, il faut se positionner en sachant pourquoi, comment et quels résultats on attend. Et ça, je l'aborde dans la formation. Quelques entrepreneurs 90 jours et un petit peu aussi dans la formation de quatre étapes dans le module ou la formule 4. Le dernier point pour un que designer remarquable, je dirais en fait, c'est rare, mais d'innover. D'aller dans un point où il y a très peu de personnes, un univers où il y a très peu de personnes. Et c'est là où on casse les codes, où on, on est vraiment euh, tout seul, on est un peu euh, comme... Euh, et 17 Seth le pape du marketing, on est, comment dire, la vache violette. Imaginez, vous êtes dans un, euh, un, comment dire, une ferme et tout ça, il y a plein de vaches qui sont blanches avec des taches noires, et là, vous voyez au milieu une vache violette. Forcément, vous allez la remarquer. Et même demain, vous allez la remarquer. Vous n'allez jamais l'oublier. Vous n'oublierez jamais la vache violette parmi les vaches blanches à taches noires. C'est un peu ça le principe, c'est d'être une vache violette. Comment trouver une façon, un univers un branding, une touche de vos gâteaux qui vont vous distinguer mais de manière radicale. Et c'est comme ça qu'on pénètre facilement un marché, rapidement à marché et de manière distinctive. Distinctible, distinctible Non, je pense que c'est pas ça le mot. De manière distincte, de manière distinguée, de manière... Voilà, on s'est compris. Donc soyez une vache violette si vous voulez être remarquable. Dans ces dernières parties, je vais vous partager les évolutions possibles d'un cake designer. Car très souvent, on a une idée assez figée de ce que peut devenir un cake designer. On se dit qu'un cake designer vend forcément des layer cakes, des wedding cakes, des pop cakes, des cupcakes, des biscuits personnalisés, des magnum cakes, et etc. Alors que non, pas du tout. N'oubliez pas, vous êtes un pâtissier créatif dont vous pouvez faire. Plein, plein, plein de choses. Ne vous limitez pas, juste parce que c'est ce que vous voyez majoritairement. La première évolution à laquelle je pourrais penser, c'est d'acquérir un salon de thé. En effet, un salon de thé, on peut faire des pratiques traditionnelles, on peut faire des gâteaux d'événements, on peut proposer des boissons chaudes, des boissons euh, même alcoolisées et avoir même une carte salée totalement possible et pourquoi pas un essai de concepteur ou tiers lieu où on pourra avoir une bibliothèque sur euh, une thématique précise quelque chose sur la culture donc vraiment avoir un lieu qui va être euh, assez atypique mais dans lequel on pourra consommer euh, des pâtisseries traditionnelles mais également des gâteaux d'événements <coughs> On peut devenir formateur et ainsi apporter son expertise pour former des personnes. Dans ce cas-là, on ouvre un centre de formation euh, où on fait entre, où ça dépend de, de la superficie hein, de, de votre local. Pour prendre 6, 8, 10 élèves, vous êtes seul ou avec un collaborateur pour pouvoir euh, assister les, les stagiaires qui viennent apprendre les techniques du case design dans votre centre de formation. Une autre évolution est de devenir un commerçant d'ustensiles, de, euh, de pâtisserie et de cake design. Ah oui, on peut ouvrir une boutique de, de, de ce type-là, où la boutique elle est conjointe avec un, comment dire, un centre de formation, ou avec un concept store où on vend des pâtisseries fraîches, euh, du cake design, mais également euh, euh, des formations, et des justement, sinon, on peut vraiment faire quelque chose qui va avoir plein de domaines possibles. Mais dans ce cas-là, il vaut mieux euh, ou procéder étape par étape ou alors se lancer avec quelqu'un euh, qui pourra euh, nous épauler car ça va être compliqué à gérer euh, tout seul. Et là, je recommande un business plan pour savoir combien de personnes il faut, combien de salariés on on pourra, il faudra embaucher, etc., pour vraiment faire tourner la machine. On peut aussi créer un, une boutique en ligne pour vendre les ustensiles de, de pâtisserie ou de cake design, car euh, beaucoup de gens achètent en ligne. Donc avoir une boutique physique, c'est bien, car en, en cas de dernière minute, ou bien... Euh, quand quelqu'un ne connaît, s'y connaît pas bien, mais il, veut, il a besoin de toucher, etc. Ça marche très bien aussi en les boutiques physiques. Mais les boutiques en ligne aussi marchent euh, pas mal. Mais sachez qu'il y a plus de concurrence en ligne qu'en physique dans les ustensiles de cake design. Il peut être possible aussi de créer euh, une pâtisserie traditionnelle tout simplement. Le dernier point que j'aborderai dans cette partie ce, qui parle de, des évolutions possibles du cake designer, il y a les. Enfin, ce que j'appelle le business des monoproduits. Un business monoproduit c'est un, une entreprise qui va vendre un seul produit qui va décliner sur plusieurs choses. Ça peut être des biscuits, ça peut être des cookies, ça peut être des, cookies, peut être des, des scones. D'ailleurs, j'en ai eu cette semaine euh, en, en coaching. Euh, ça, ça peut être aussi, euh, comment on appelle ça, des choix à la crème. Donc, il y a plein de choses possibles. Et si vous voulez des inspirations, baladez-vous dans, dans la ville de Paris, il y a tellement de, de, de choses complètement inimaginables. À chaque fois, je suis hyper euh, inspirée, mais aussi surprise quand je me dis « punaise, on peut vraiment faire un business avec ça euh, ?» Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les évolutions possibles en tant que cake designer. Si je dois résumer, je vous dirais que la créativité entrepreneuriale n'a pas de limite. Alors ne vous limitez pas, parce que vous avez un café pâtissier, euh, ou bien que vous avez été étiqueté cake designer. Non, si vous êtes un entrepreneur, vous êtes avant tout un entrepreneur, et ainsi, laissez euh, ouvrir vos ailes, euh, soyez vraiment libre de voler partout où vous voulez, du moment que vous restez dans ce domaine de pâtisserie, de cake design, de créativité. Vous êtes un entrepreneur créatif, alors, créez. Je vous invite à vous abonner à la page Instagram pour recevoir de temps en temps, euh, des boosts, des motivations, et ainsi ne pas forcément attendre des vidéos YouTube. Je vous mets le lien en barre là, sinon vous avez également ici ces cake entrepreneurs, simplement. Nous sommes arrivés à la fin, je vous encourage de partager la vidéo au plus grand nombre, afin de les aider aussi à aller plus loin dans leur passion pour le cake design. A bientôt pour une autre vidéo